Maman, pourquoi papa est parti C'est quoi la vie sans lui Il te manque à toi aussi Pourquoi tu ne le dis pas aussi Maman, sans papa au banc des anonymes, je suis assis, j'attends mais je m'ennuie à définir la famille, je sais que de ce mot, il en fait partie, pourtant je ne le vois pas, mais je le lis maman, je veux, que comme avant, tu me souris. Les larmes pour toi aussi ne sont pas finies. Alors comment je fais si toi aussi, tu ne vois pas vraiment que j'ai grandi Maman, ne regardons pas que ce qu'il a détruit, sans l'oublier avec ce qu'il nous a construit. Regarde maman, je suis un peu de lui, alors pour toi comme pour moi, il sera dans nos vies.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 Bonjour, maudit Joseph. J'ai besoin de ton aide pour un contact, s'il vous plaît. Serait-il possible, merci. Donc, je vous explique, je fais cet essay pour une dame qui se nomme Virginie Lebon. Virginie Lebon qui a perdu son fils, Ragon, Pierre, Marc, Gérald. Ce jeune homme, ce bébé est parti le jour même de sa naissance. Donc, il est parti le 27, le 2 avril, excusez-moi, le 2 avril 2005. Il est né le 2 avril 2007 et est parti le même jour. Le même jour. Sa maman aimerait savoir s'il si aura un petit message, un petit coucou, dire simplement qu'il va bien. C'est pour sa maman. Merci, mon guide Joseph. « Bonjour, monsieur Pierre. » Vous avez grandi depuis le temps, j'espère avoir un message. Si pas, peut-être que votre dit va interpréter pour vous. Merci. Je commence. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Merci. Auriez-vous, s'il vous plaît, me petit jeune homme, Pierre, un message pour votre maman? Auriez-vous, s'il vous plaît, me petit jeune homme, Pierre,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 Auriez-vous, s'il vous plaît, petit jeune homme, Pierre, un message pour votre maman. Si vous pouviez parler assez fort. Merci. Si vous pouviez parler assez fort. Merci. Merci. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Êtes-vous en paix? Êtes-vous en paix? Maman t'envoie un gros, gros, gros bisou. Maman t'envoie un gros, gros, gros bisou. Maman t'envoie un gros, gros, gros bisou. Merci jeune homme, Pierre, si tu m'as répondu. Merci mon guide Joseph. Merci, vous pouvez le raccompagner. Au revoir jeune homme. Merci mon guide. Simon Did Simon Didier Au revoir ah. Ah. Au revoir. Ah. Au revoir